lorsque nous codons. On a pu l'écouter au forum PHP 2018 nous parler du choix des technologies ou bien encore chez nos amis de codeurs en scène sur le sujet des tests. Aujourd'hui, il s'attaque à un gros morceau, comment passer du rad au DDD. Charles, c'est à toi. Merci. Est-ce que c'est bon pour le son ou pas, vu qu'on n'a pas vraiment fait de test Ça marche, c'est cool. Euh, du coup, on a changé un peu le titre, il est passé de rad à crud, euh, mais de toute façon, ça ne va pas être une intro sur le crud ni une intro sur le DDD. Ce que je voulais faire avec cette conférence, c'était vous parler d'une migration que je suis en train de faire avec un de mes clients, où ils ont un back-office euh, auto-généré avec EasyAdmin, et voir comment on, a, on arrive petit à petit à remettre des concepts métiers dans ce back-office. Et donc comment on essaie de faire ça petit à petit sans tout refaire. Euh, et ça ferait faire une bonne suite par rapport à la conf de Guillaume, qui était à 9h30 sur le refactoring. Je m'appelle Charles, du coup, euh, bah, je suis freelance. Euh, des, J'interviens dans des équipes pour parler d'architecture, de modélisation, de test, et euh, j'aime bien aussi parler d'agilité. Emmerder les gens pour que ça aille plus vite et qu'on fasse des trucs mieux. Euh, et donc, comme on l'a rappelé tout juste avant, j'aime bien parler de, de choix de techno et choisir les choses dans leur contexte. Donc, C'est pour ça que je vous parlais vite fait du contexte de, de cette Refracto. Là, Mon client actuel, c'est une boîte qui bosse dans le monde de la santé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des jeux... Euh, des jeux et des séances de sport en ligne pour deux types de personnes, enfin pour deux types de clients, soit des clients qui sont des centres de soins et donc ces centres de soins, ils vont plutôt leur adresser des patients, donc des gens qui sont, euh, qui sont sous traitement ou alors on est en train de faire de la recherche euh, sur les cas qu'ils ont, ainsi de suite, parce qu'on sait que le sport permet a priori d'améliorer euh, les traitements, les, les rémissions et à côté de ça, ils ont aussi des clients qui sont des entreprises et les entreprises du coup bah, eux, ce qui les intéresse plus, c'est d'éviter euh, les les blessures au travail, les accidents de travail, et donc du coup, ils sont plutôt sur de l'échauffement la... avant prise de poste. Donc ça, c'est principalement euh, l'activité de cette entreprise. À côté de ça, du coup, euh, bah, le monde de la santé, en ce moment, il euh, y a de plus en plus d'entreprises de... de plus plus de... qui se montent, le... le secteur de la santé augmente, on voit qu'il y a de plus en plus de boîtes de la santé qui... Qui, euh, qui la, je sais pas, la Santé Tech, un truc comme ça, ça a bien existé. Euh, qui existe. Et donc, du coup, bah, c'est une entreprise qui grandit et qui a de plus en plus de clients. Et donc, comme elle grandit, bah, euh, ils avaient un paquet de process qu'ils faisaient à la main jusque-là, qui sont devenus extrêmement chronophages, parce que gérer, euh, gérer des boîtes avec, enfin, euh, gérer des, des clients qui avaient, euh, qui avaient une dizaine d'employés, c'est pas la même chose quand on en a une centaine de boîtes comme ça. Donc, l'idée, ça va être pour eux euh, d'être capables d'automatiser plein de tâches qui sont qui sont devenues chronophages avec la croissance. À côté de ça, bah, comme il faut automatiser, ils ont forcément des nouveaux devs qui arrivent, et donc il bah, faut intégrer ce nouveau dev euh, dans l'équipe. Et pour ça, bah, ils vont leur but à, à eux, ça va être de, de faciliter la, la compréhension de ces devs du, du métier. Donc de commencer à faciliter la discussion entre les personnes métiers, donc les enseignants de sport, les personnes qui font la planification, les personnes qui vont aller chercher les clients avec l'équipe de tech pour mieux communiquer et pouvoir avoir un système qui va être plus proche. Donc on va essayer d'avoir un système où le vocabulaire métier va être utilisé à l'intérieur et donc pour avoir un système qui soit plus proche de, des règles métiers, on a une meilleure connaissance pour faciliter la communication et l'évolution évoluti, du système petit à petit. Donc si on a une nouvelle demande, bah si notre système il, est, il représente bien notre métier, notre métier évolue, on va pouvoir faire évoluer notre système assez vite. Donc ce que je vous disais au départ, c'est que le backend, il est développé au-dessus d'EasyAdmin 2. EasyAdmin 2, c'est un bundle Symfony euh, qui est assez cool, qui permet de générer le back-office hyper rapidement. Donc ça vous permet de générer du CRUD, donc c'est qu'on peut créer des, des entités, on peut les lire, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut les lister, on peut faire de la recherche dessus, on peut faire du sort sur la liste, on peut faire un peu tout. Donc c'est assez cool, mais par contre, euh, bah, ça veut dire qu'on est quand même bloqué sur un, un espèce d'Excel un peu, un peu joli, euh, qui va modifier directement dans notre base de données. Quoi. On est un peu bloqué à ce niveau-là. L'autre euh, truc avec EasyAdmin 2, c'est qu'EasyAdmin 2 se configure avec du YAML. EasyAdmin 3 se configure avec du PHP, et nous, on est avec du YAML. Euh, donc, un, ça rajoute un peu de challenge. On aurait sans doute pu choisir d'autres solutions petit à petit, plutôt que de faire euh, du EasyAdmin 3. Du, pardon, Du YAML. Comment ça se passe, du coup, quand on veut configurer une une entité dans EasyAdmin, on va on va faire une déclaration YAML, donc là on dit, on va pas s'intéresser à, à notre joueur, donc on va dire notre player, du coup, il est lié à telle classe Doctrine, donc c'est telle classe PHP, qui est une entité Doctrine, avec plein de getters etc. à l'intérieur. On va pouvoir également définir un contrôleur. L'intérêt d'avoir un contrôleur, c'est qu'on va pouvoir surcharger un peu ce que fait EasyAdmin de base. Il y a des hooks un peu de tous les côtés, donc on va pouvoir se mettre dedans et modifier un peu le comportement initiale du, du système. On va pouvoir définir les, la configuration pour chacune des, euh, chacune des actions, pour la liste, pour l'édition, la création, ainsi de suite. On va pouvoir aussi se dire, et ça, ça va être intéressant pour la suite, qu'on va interdire certaines actions. Donc là, par exemple, nous, ça n'a pas de sens de supprimer un joueur dans notre système. S'il est là, on veut le garder, de toute façon, on ne veut pas le perdre. Ça n'a pas de sens non plus de le créer via notre back-office parce que euh, nos, nos utilisateurs, nos joueurs, ils sont créés via le système d'enregistrement. Et aussi, on se dit on n'a pas envie d'afficher la vue euh, juste d'affichage, on veut directement passer à la vue d'édition, comme ça, ça permet à l'équipe qui gère les joueurs de, de, de gagner un clic, ils vont directement sur la vue édition, et comme ça, on gagne du temps. On peut aussi éditer les templates, euh, et donc là, pareil, bah, c'est toujours un peu à la marge, parce que si on commence à trop triturer les templates, on va casser la magie des e-admins. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter des trucs un peu au-dessus du, du template de base, un peu en dessous, nous, en général, on s'en servait pour ajouter des boutons, pour ajouter des actions un peu sur euh, toutes les entités d'un coup. Sur la vue d'édit, je ne sais même plus ce qu'on avait là, d'ailleurs. Et après, bah, pour chacune des actions, on va pouvoir euh, rentrer sur, euh, sur une configuration plus spécifique. Et là, pour la liste, bah, du coup, pardon, on voit qu'on affiche différentes propriétés. Donc, dans la liste, on va afficher euh, l'ID du joueur, son nom, son prénom. Et euh, on va après avoir des actions custom. Donc nos actions custom, du coup ça va être des actions, euh, donc là dans notre liste on va avoir une action contact, donc dans notre liste, à la fin de la liste, on va avoir un bouton contact, ce qui va nous permettre de contacter notre utilisateur. Ce qui est cool avec les actions custom, c'est que du coup on va les implémenter nous-mêmes dans le dans notre contrôleur qu'on aura défini. Ce qui fait que là, on n'est plus dans du code généré, géré par EasyAdmin, on va être sur du code habituel, quasiment, en tout cas très proche de ce qu'on peut faire avec Symfony. On est dans un contrôleur, on peut aller choper plein d'informations de tous les côtés, mais on peut vraiment faire du code comme on le ferait avec un Symfony très classique. Donc là, on commence à avoir beaucoup plus la main. À quoi ressemble notre class player Ce que je vous disais, c'est que c'est une entité doctrine avec des propriétés qui sont mappées et des getters et des setters de tous les côtés. Les getters, ils servent à l'affichage. admin quand on lui dit, affiche-moi cette propriété-là, il va essayer de trouver un getter qui matche, bien sur le... qui matche avec le même nom pour afficher la propriété, et quand il va afficher un formulaire et qu'il va lui dire euh, qu'on va modifier ce champ, le champ du formulaire qui map avec la propriété, il va essayer de trouver le setter qui va bien. Il va faire le setter et après, du coup, il va passer tout ça à Doctrine et Doctrine va persister. Alors, évidemment, avant de tout modifier, avant de faire de la refacto, on a essayé de préparer un peu le terrain. Préparer le terrain, pour nous, dans notre cas, c'était de se dire, OK, on a une nouvelle feature, mais il va falloir qu'on la comprenne. premier truc qu'on a fait, c'était de faire un event storming. Je vous parle pas mal de DDD, et donc ceux qui ont déjà croisé des gens qui traînent dans le coin du domaine Driven Design, sauf qu'au bout de cinq minutes, ils vont vous parler L'event storming, storming c'est un workshop dans lequel on va mettre dans la même pièce les personnes du métier, les développeurs, les PM, les designers, les gens qui donnent de la thune pour faire le logiciel, un peu tout le monde, pour, savoir, pour que tout le monde se mette d'accord. On va leur faire coller des post it et sur ces post-its-là, on va indiquer les différents événements de notre système. Donc nous, dans notre cas, la feature qu'on voulait mettre en place, c'était une feature où on allait demander à nos patients, avant de commencer à jouer à un jeu, de faire un bilan. On voulait faire un bilan de santé avant pour être capable de mesurer la différence de santé physique de la personne entre le début du jeu et la fin du jeu, qui pourrait être plusieurs mois plus tard. Et donc, du coup, bah, on s'est mis dans une pièce. En l'occurrence, nous, on s'est mis en remote sur un outil de board en ligne, parce que Covid, et on a collé tous nos événements. Et donc, on a collé bah, le patient s'inscrit au jeu, euh, on a un bilan qui doit être nécessaire, donc du coup, on lui fait passer un bilan, le bilan est validé, le, bilan, le, le, le patient a accès au jeu, et ainsi de suite, on a collé tous nos événements. Ce qui fait qu'on a fait cette, cet atelier-là, et après, on ça nous a permis de nous mettre d'accord sur certains concepts. On, a, on avait des nouveaux concepts, des trucs qui n'étaient pas vraiment nouveaux, parce que quand on en parlait avec l'équipe avec euh, produit et les gens du métier, on avait, on avait ces mots-là qui venaient, mais par contre, on voyait qu'on n'avait pas tous les mêmes définitions. On avait chacun dans nos dans nos têtes des idées assez précises et différentes de ce que c'était. Donc on avait ces nouveaux concepts. Donc là on parle d'enregistrement, de, de bilan et d'intervention. L'intervention c'est la période pendant laquelle la personne va pouvoir participer au jeu. Et donc ça nous a permis de nous mettre d'accord là-dessus. On a aussi du coup avec tous nos événements là ça nous a permis de euh, tracer un peu le graphe de comment ça se passait et la nouvelle feature qu'on voulait mettre en place. Notre nouvelle feature c'est la partie basse, c'est à partir du moment où on avait besoin d'un bilan, bah du coup, on faisait passer le bilan ou on faisait pas passer le bilan. Donc, c'est pas hyper intéressant, mais c'est pour vous montrer un peu la logique qui se mettait en place et qu'on avait une logique un peu plus complexe. Et effectivement, suivre tout ça à la main dans des Excel de cette personne-là, on lui a demandé de valider, après, on lui a fait passer son bilan. Le bilan est validé, du coup, on peut lui donner l'accès au jeu et tout. C'est un peu pénible. Donc, c'est pour ça qu'on voulait être tout automatique. Avant de toucher le code, une fois de plus, on est allé lire le code. Lire le code parce qu'il y avait quelques pièges qui étaient planqués dedans. Comme on a un système qui est très CRUD, euh, qui est basé sur des entités extrêmement anémiques, où en fait tout est fait de manière assez magique, on a du code qui, est, qui encapsule assez peu les règles logiques, les règles métiers. Et par exemple, on avait des règles métiers qui étaient planquées dans les annotations. Ici, on a un exemple où on a une, une, une propriété qui est une date de départ et une propriété qui est la date de fin. Et on se rend compte que le système de validation de Symfony va lui s'assurer que notre date de départ doit être avant notre date de fin, ce qui est plutôt logique. Mais par contre, ça veut dire que si personne n'appelle le système de validation de symphonie sur notre entité, on peut parfaitement euh, sauvegarder, là en l'occurrence c'est un jeu, un jeu avec une date de départ qui est après notre date de fin, ce qui est complètement con. Donc on avait des règles logiques, métiers qui étaient planquées dans les annotations. L'autre endroit où on avait de la logique qui était planquée, ça a été dans des event leur symphonie, qui sont un peu le piège. Évidemment, quand on a assez peu la main sur notre système, on se met là où on peut aller pour déclencher des trucs. Et là, par exemple, ce que ça dit ce que dit ce bout de code là, c'est un event handler symphonie de, doctrine, pardon, qui regarde à chaque fois qu'une entité sauvegardée si c'est un jeu, et si c'est un jeu, il va la regarder ce qui a été modifié, et si les propriétés de date d'intervention, la durée d'intervention de notre jeu, donc la durée pendant laquelle les gens vont pouvoir participer au jeu, et la date de fin du jeu ont changé, on va déclencher des actions sur le reste du système. Donc on a cette logique qui est un peu planquée, disséminée, dans des, un peu des couches d'infra de notre système, et pas, pas de manière hypervisée. On a aussi remarqué un autre truc, c'est qu'on a une classe qui s'appelle « Player to Game ». Notre classe « Player to Game » représente toute la relation entre un player, un joueur, et un jeu, « Player to Game ». C'est un vocabulaire hyper technique, euh... et on voit qu'on est quand même hyper loin de ce qu'on s'était dit au départ, où on voulait parler de, de bilan, d'enregistrement et d'intervention. De, Donc on voit qu'on a un énorme mismatch entre le, le vocabulaire métier et le vocabulaire technique. Ce qui veut dire que quand, euh, quand un nouveau développeur va arriver dans l'équipe, il va regarder le code, il va avoir son player to game, et il va essayer d'aller voir euh, le prof de sport. Qu'est-ce qu'on fait Il parle du player to game, prof de sport. Qu'est-ce quest un player to game, en fait enfin, Parle-moi. Enfin, la personne essaie d'enregistrer, il va dire, ouais, bah, l'enregistrement, ok. Et en fait, on voit que là, du coup, euh, on va avoir des problèmes de traduction à chaque fois où les développeurs vont être obligés de faire la, la traduction dans leur tête entre les concepts métiers et les concepts euh, techniques. Et notre player2game, du coup, si on regarde vite fait la, la déclaration de d'easyadmin de cette entité-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle va effectivement chercher, elle affiche des informations un peu de partout. Elle va aller regarder des informations depuis le jeu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que notre player2game, il a un getter sur le game, le game a un getter sur le name, son propre name. Ce qui fait qu'easyadmin est capable de nous faire un game name. Pareil pour le joueur. On voit qu'on a aussi des informations sur le fait que ce soit validé ou pas, donc on a donné le premier accès à la personne. On voit qu'on a la... On demande si on a un bilan qui est en cours ou pas, on demande si on, on demande la date de départ, on essaie d'afficher la date de départ et la date de fin. Donc on voit qu'on a différentes intervent... informations qui viennent de nos trois concepts dont on parlait tout à l'heure. On remarque aussi un autre truc, et ça c'est un peu le coup de chance pour nous, c'est que notre player to game, on peut pas en créer, on peut pas l'éditer, on peut pas le supprimer, et on peut même pas l'afficher. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est afficher la liste. Pourquoi c'est cool Ça veut dire que on a compris que ce truc-là, le CRUD, ça n'allait pas marcher. Parce qu'on a plein d'actions de métier un peu dessus. Donc ça, c'est notre première piste. Et on voit justement qu'on a défini des actions custom. On peut, par exemple, redémarrer une intervention. Euh, et donc, cette, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette action custom redémarrer l'intervention. On va rentrer dans un contrôleur Symfony habituel, une action Symfony habituelle, et on va pouvoir faire le code qui nous plaît. Ce qui est cool en faisant nos actions custom, ça veut dire c'est qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer à faire des actions qui représentent vraiment les, les intentions métiers. On va pas avoir euh, une feuille d'Excel dans laquelle on va pouvoir modifier tous les champs et jamais savoir ce que voulait faire notre utilisateur. Là, on va savoir très spécifiquement que quand l'utilisateur va faire cette action-là, il veut redémarrer une intervention. cest qui fait qu'on a quand même beaucoup plus d'intelligence dans notre système. Et on va pouvoir passer au refactoring. Et boire de l'eau. Avant de refactorer, le premier truc à faire, c'est pas aller toucher le code une fois de plus. Ça fait quatre fois que je vous dis qu'on n'allait pas toucher le code. On va poser des tests. Et on va pas poser n'importe quel type de test, on va poser des tests qui vont survivre au refactoring. Le but d'avoir des tests de refactoring, c'est d'assurer que notre système, avant qu'on ait touché au code et après qu'on ait touché au code, fasse toujours la même chose. On a posé deux types de tests, je vais brièvement vous parler de cela au départ. On a fait des tests fonctionnels Symfony, euh, vous pourrez très bien le faire avec euh, du BIAT ou du Cypress ou peu importe, mais l'idée c'est d'avoir des tests qui soient à peu près à l'extérieur de votre système euh, pour, euh, bah, pour s'assurer que votre système continue de marcher. Alors pourquoi c'est important, notamment dans ce cas-là, de vraiment faire un test, un test de l'extérieur C'est que bah, notre interface graphique, déjà, elle est gérée par EasyAdmin, donc on est en intégration avec EasyAdmin, ce qui fait qu'on est un peu bloqué, on doit faire l'intégration avec ces trucs là et comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi des actions qui étaient planquées dans des événements de leur doctrine. Et donc, on a aussi, euh, on est aussi obligé de passer jusqu'à doctrine pour être sûr qu'on a bien toutes les actions qui sont prises en compte. Et pour faire ça, bah, c'est relativement simple. On charge une relativement simple. On charge une page, on effectue une action, et puis après, on va regarder au travers de l'interface graphique si on a bien les résultats qui nous intéressent. Donc, on va aller taper sur plusieurs pages pour voir si tout est bon. Je vous en fais pas plus parce que il euh, y a plein de docs là-dessus quand même. Et je vais vous parler d'un deuxième type de test qu'on peut faire à un niveau un peu plus bas. On peut le faire à ce niveau-là aussi, mais du coup, je vais prendre l'exemple sur un truc plus bas, c'est plus parlant. Je vais vous parler d'Approval Testing. Alors, vous connaissez peut-être sous d'autres noms qui serait Characterization Testing, Snapshot Testing ou encore euh, Golden Master. Ces types de tests-là, c'est des tests pour essayer de comprendre comment fonctionne notre système quand on n'a pas du tout de test. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre système, on lui passe plein de paramètres, les paramètres qu'il demande. On va stocker le résultat dans un fichier. Et à chaque fois qu'on va relancer les tests, on va comparer les résultats de notre, notre, notre run de tests avec les résultats précédents, le résultat qu'on avait enregistré au départ. Ce que ça donne dans la pratique, on va le faire ensemble. Enfin, ensemble, j'ai fait avant, mais je vais vous montrer. Notre last player to game manager euh, elle a une méthode StartIntervention qui prend un player to game et qui fait un peu de logique dessus. Et moi, quand je vois ça, je regarde un peu le code et je me dis, ah, il y a quand même un gros problème d'encapsulation. Ce qu'on fait, l'un des premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on prend notre player to game, on va récupérer le jeu à l'intérieur. Après, on va récupérer euh, la date de départ et la date de fin de notre jeu. Donc, on est en train de piocher de plus en plus loin dans, dans notre liste d'objets. On fait un peu de logique dedans. Et après, on va céter tout ça. On va faire un set start date et un set end date dans notre dans notre player to game, qui sont nos dates d'intervention. Donc on voit là que déjà notre niveau encapsulation n'est pas top. On peut remarquer que quelqu'un qui prendrait le code pourrait très bien changer la date de départ et la date de fin séparément. Alors qu'a priori, ces deux concepts sont assez liés. Donc on va essayer de régler tout ça en faisant de la refacto. Premier truc pour tester, on va mettre en place ce qu'on appelle un printer. Donc c'est une fonction ou une classe, ça dépend en fait de la complexité de ce que vous voulez tester, qui va vous permettre d'avoir une... une chaîne de caractères qui représente le résultat de votre système, ce que vous voulez vérifier. Là, comme on a un truc assez simple, on veut une chaîne de caractères qui nous donne la date de départ de notre player to game, la date de fin. Et on affiche tout ça. Et du coup, on va pouvoir écrire notre test. Donc on écrit notre premier, notre premier test sans trop se prendre le chou. On instancie notre player to game, il nous faut un game, on lui passe deux datetime immutable parce que c'est ce qu'il demande en paramètres, on crée un player-to-game en lui passant un game et un player. On appelle notre start intervention avec le player-to-game. Et après, on utilise une librairie de test d'approval qui va faire quelques trucs assez intéressants pour nous. Et on lui dit verify string et on print la string. Cette librairie, ce qui est fait d'un peu marrant, c'est qu'elle va, bah, du coup, celle qui fait le travail de s'assurer qu'on a bien un résultat similaire ou différent à chaque fois. Et quand il est différent, elle nous pop un diff, elle nous dit, ah, c'est pas le même truc qu'avant, là. Et là, du coup, c'est la première fois qu'on lance nos tests, donc, la première, fois, comme on n'avait pas lancé nos tests avant, on n'avait pas de, de résultats, donc on n'avait rien d'approuvé. Et on nous dit, bah ok, mais maintenant, tu as une chaîne de caractères qui dit date de départ et date de fin, c'est temps et temps. En fait, c'est plutôt normal, c'est la première fois qu'on lance nos tests, on appuie sur la flèche verte. C'est vraiment un diff, comme on, quand on se tape des diffs merge, des, diff euh, des régales. Et après, on enregistre, et du coup, ça va être le résultat qu'on a approuvé. Pour être sûr que, que nos tests fonctionnent bien, on va relancer nos tests. On lance nos tests, et là, on a encore un problème. On voit que notre système, eh ben, du coup, il voit pas toujours les mêmes dates. On voit là qu'il y a eu à peu près une minute d'écart entre le... Plus d'une minute d'écart, le temps que je prenne des, des screenshots. Entre le, la, date de, de, la date qui était approuvée et la nouvelle date. Donc ça veut dire que nos tests, ils ne sont, sont pas reproductibles. Ce qui ne nous intéresse pas, en fait, on veut avoir des tests qu'on va pouvoir lancer beaucoup de fois pour être sûr que notre système soit toujours dans le même état. Donc on va creuser un peu. Et on se souvient que juste avant, je vous ai montré un truc où j'ai mis deux new dead time immutable comme ça, euh, tranquille. Bon. Du coup, là, on va forcer les dates. Donc là, j'ai mis deux dates euh, à la main. On a mis deux dates. On peut relancer nos tests. Évidemment, s'il attendait un peu. Ce ne plus les mêmes résultats qu'avant. On avait les dates qui étaient générées. Et maintenant, on a mis des dates en fixe. Donc, on va encore avoir un diff. On a notre diff. On se dit, normalement, là, cette fois, c'est bon. On a mis nos dates en dur. Si je relance mes tests une deuxième fois, vu que j'ai approuvé tout ça, je devrais avoir le bon truc. On relance le diff. Et là, on se rend compte d'un autre truc intéressant, c'est que notre date de fin, on a bien réussi à la fixer, mais notre date de départ, par contre, pas du tout. Elle continue de bouger. Et si on regarde bien, c'est peut-être pas hyper simple, mais euh, la date de départ, c'est même pas la date qu'on a fixée dans le test, d'ailleurs. Et effectivement, quand on... je suis passé hyper vite sur la classe au départ, mais notre classe player to Game Manager, elle aussi a fait un new data, time immutable. Et là, on est un peu emmerdé. On est emmerdé parce qu'on doit aller modifier du code qui va être le code qu'on veut modifier, mais avant d'avoir posé des tests dessus, avant d'avoir notre filet de sécurité. Et pour ça, il y a quelques, refa quelques refactoring qui sont relativement safe à faire, tout seul, euh, sans, sans test, et je vais vous présenter celui qui sert à peu près à chaque fois, cas d'expérience, mais c'est toujours celui, par celui-là que je, je passe, qui s'appelle euh, Extract Overwrite Factory Method. Pour faire ça, on va d'abord extraire une méthode. Donc ça, votre IDE, si vous utilisez PHP Storm, c'est un raccourci clavier. Il va vous sortir le truc. Il va vous sortir une méthode que vous pouvez mettre en protected. Et il va remplacer le new data que vous avez en haut en appelant cette méthode-là. Donc là, le code, il n'est pas transformé du tout. Enfin, il va faire la même chose. Vous n'avez pas pris le risque. Si vous n'avez pas PHP Storm, si vous n'êtes pas serein, de toute façon, quand vous faites de l'arifacto, mettez-vous à au moins deux autour de votre écran. Ça vous évitera de faire des conneries. Et après, du coup, on va pouvoir overrider cette factory méthode. Donc, pour overrider, on va définir une classe qui va s'appeler testablePlayerToGameManager, qui va étendre de notre PlayerToGameManager. Et on va lui définir une propriété now, euh, qui va être publique, qui va pouvoir être nulle, d'ailleurs, on s'en fout un peu, enfin, non, qui doit pouvoir être nulle. Et la méthode getNow, du coup, on va la surcharger. On va lui dire, si je n'ai pas, si pas modifié la, la, la propriété publique, tu me renvoies le comportement habituel. Tu rappelles ton parent qui va nous retourner un new data immutable. Encore une fois, là, on ne change pas le comportement du système. Et par contre, si j'ai cété une valeur, tu vas me retourner cette valeur. Ça veut dire que maintenant, on commence à avoir le contrôle sur la date qui va être retournée par le, le player to game manager. Et on va pouvoir utiliser ça dans nos tests. Dans nos tests, maintenant, plutôt que d'utiliser le player to game manager, on va utiliser le testable player to game manager. Et la seule différence, c'est vraiment cette méthode getNorm. Et on va pouvoir ceter la date à laquelle on veut que ça passe. Et là, normalement, on a le contrôle. Donc on lance nos tests. Effectivement, bah, cette fois, on a une différence sur la date qui était stockée pour la date de départ et la nouvelle date qu'on vient de fixer. Et on va pouvoir relancer nos tests. Et là, cette fois, je ne peux pas vous montrer de diff. Parce que comme nos, tous nos, comme nos tests a fait le même résultat, bah, je n'ai pas de diff qui J'ai vraiment eu ma barre verte, PHP Store m'a dit « Ok, c'est bon, tous les tests sont passés. » Je pose la question maintenant de savoir « Est-ce qu'on a bien tout fait Est-ce qu'on a bien tout testé ?» Et sinon... Euh, « Quel est le prochain test à faire ?» Et pour ça, l'astuce, c'est d'utiliser le coverage. Si vous lancez votre coverage, vous allez voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous allez voir qu'il y a deux lignes qui sont rouges, et, deux qui sont, et les autres qui sont vertes. Donc il y a deux cas dans lesquels on ne passe pas. Il y a le cas où la date de départ est supérieure à la date actuelle, et il y a le cas où, la, où notre jeu a une durée. Et donc maintenant, on sait quels sont les cas de tests qu'on n'a pas testés. Et donc on va pouvoir mettre en place ces nouveaux cas de test. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On ne s'embête pas vraiment. Quand on fait ce genre de test, c'est un process qui est un peu bête et con. Vous prenez le test d'avant, vous le copiez coller vous modifiez la valeur qui vous intéresse, vous relancez. Hop, vous avez un diff, parce qu'il n'y avait pas de résultat pour ce test. Vous validez, vous pouvez relancer le truc. Et là, maintenant, comme on a nos tests qui sont plutôt bien gérés et reproductibles, on ne va pas avoir de diff, et donc on aura gagné, on aura deux, un deuxième test qui va être vert. Et donc on aura augmenté la sécurité de notre système. On va pouvoir relancer le coverage. Et avec ce nouveau coverage-là, on se rend compte que la date de départ, enfin le, le premier cas, il est bien testé qui qu'il nous reste le deuxième cas. Et donc, rebelote. On va recréer un test, on va mettre une durée, on va lancer les tests, on va avoir un diff, on va valider le diff, on va pouvoir relancer les tests une deuxième fois pour être sûr que tout est bien fixe. On va avoir tous nos tests qui vont être ouverts Et on va pouvoir relancer le coverage. Et là, on voit qu'on a un coverage de 100% sur notre méthode. Ce qui est pas mal On a commencé à avoir un filet de sécurité plutôt pas mal sur, euh, sur notre méthode le alors 100% de coverage c'est bien, c'est pas une euh, preuve de sécurité absolue. Sur ce code-là, il est plutôt simple donc on prend pas trop de risques, mais ça peut valoir le coup d'aller euh, d'aller vous assurer que vos tests vérifient bien tous les cas en allant modifier un peu votre code, en modifiant un inférieur en supérieur, en virant une ligne sur un truc où vous êtes sûr que ça vous voulez être sûr que ça doit être bien vérifié, notamment un appel à un système externe. Tout ce genre de trucs. Comme ça, au moins, si, si vos tests ne continuent de passer alors que vous attendiez à ce que ça pète, ça veut dire qu'il faut rajouter des cas de test. Et maintenant, pour vous donner encore plus envie d'utiliser ce genre de méthodologie, je vais parler au développeur feignant qui est en vous. Vous en avez tous un, a priori. Vous, vous, bon, avec ce genre de système, on est capable de générer les cas de test un peu tout seul, en fait. En tout cas, de générer des combinaisons de tests beaucoup plus simples, beaucoup plus rapidement. Pour ça, il faut définir une fonction, euh, lui passer les paramètres qui vont être intéressants pour notre test, on va remettre le code, le, le, le cœur de ce qu'on avait dans nos tests précédents, donc des, les data immutable, ainsi de suite. On va vraiment exécuter le test, et plutôt que de faire la vérification, on va lui retourner la chaîne de on que nous retourne notre printer. Et à partir de là, notre, notre librairie d'approval, ce qu'elle va faire, elle, on va lui passer cette méthode-là, on va lui passer les différentes dates de départ qui nous intéressent, les différentes dates de fin, les différentes durées, et les différentes euh, dates actuelles. Et lui, en fait, il va nous générer toutes les combinaisons. Il va faire sa matrice de combinaisons, là. Il va appeler tous les tests à chaque fois. Et il va pouvoir nous générer un fichier, nous disant, bah, « OK, bah, pour telle combinaison, date de départ, date de fin, date d actuelle et durée, j'ai tel résultat de test. » Et donc, du coup, ça nous a permis de générer... Euh, tout à l'heure, on avait trois tests. Maintenant, on en a... Je ne les ai pas tous mis, mais on en a ceux qui savent faire des calculs. Non, en peut-être fait, hyper vite, on a les quatre trucs, avec plein de possibilités, plein de trucs, quoi. Du coup, il a généré plein de, de test, Donc, on a aussi augmenté la sécurité qu'on a sur notre système. On a testé plein de cas un peu tordus. Ok, on est beaucoup plus serein sur notre système. On va passer pouvoir passer à l'arifacto. Euh, l'arifacto, du coup, de notre classe player to game manager start intervention. On a dit au départ qu'on avait un problème d'encapsulation. Donc, cette encapsulation-là, on va essayer de la régler en passant toute la logique qui est là dans notre player to game, vu que c'est lui en fait qui qui a l'air de gérer tout, on voit qu'il fait le premier getter et c'est lui qui prend les derniers setters en gros. Donc on va copier tout ça, un peu comme des bourrins dans Player2GameManager, on va créer une méthode startIntervention, dans laquelle on va créer, coller tout le code d'avant, et plutôt que d'appeler les getters, on va appeler directement les propriétés. Donc là, on voit que maintenant, on n'appelle plus toutes les... Pro... on n'a on a plus besoin d'appeler les getters sur Player2Game, mais on peut directement appeler les, les propriétés. Et on voit par contre qu'on continue d'appeler les propriétés sur le game. Et ce qui fait que maintenant notre classe Player2Game Manager euh, bah, elle prend un player to game et faire une start intervention dessus, elle lui passe la date actuelle et c'est fini. Donc là on voit qu'on a fait euh, diminuer la taille de cette méthode-là. Ok, on a tout mis sous le tapis, on a tout mis dans notre. Et donc passons sur la suite de l'encapsulation. Quand on de la logique qui est faite dans cette classe player to game, maintenant on voit qu'on a qu'on travaille sur notre date de départ et notre date de fin. Euh, on voit que ces deux dates ont l'air de bouger ensemble, qu'il y a de la logique entre la date de départ, euh, un moment, là, on prend la date de départ, on la modifie, donc on voit que ces deux trucs-là, on a quand même de beaucoup vivre ensemble. Du coup, on se dit, peut-être que ce serait le moment d'introduire un value object qui parle des dates d'intervention. Donc, on va créer un value object, qui est un objet immutable, euh, et donc, qui va contenir notre date de départ et notre date de fin. Et là, j'ai fait un truc qui n'est pas forcément hyper malin quand on fait de la refacto. J'ai réintroduit une contrainte en plus, mais comme ça, on en parle vite fait. J'ai dit, bah, la date de départ, elle doit être euh, inférieure à la date de début. Non. La date de, dé, la date de départ ne peut pas être après la date de fin. La règle dont on parlait tout à l'heure, en fait. Donc on est capable de maintenant l'encapsuler beaucoup plus dans le code. Et si ce n'est pas le cas, j'ai une exception. Ce qui fait qu'on commence à remettre un, un code qui est beaucoup plus robuste. Mais le problème d'avoir fait ça, c'est que bah, je n'ai pas fait de cas de test du tout là-dessus, où j'ai essayé d'inverser les, les dates pour voir si notre système fonctionnait. Donc, j'ai pas vérifié ce cas-là, mais ça semblait plutôt logique. J'en ai parlé au métier, puisque par hasard, des fois, vous, vous amusez à mettre vos dates de fin avant votre date de début. On dit non. Donc, j'ai dit, OK, on prend le risque. Donc, si vous faites ce genre de truc-là, parlez-en un peu avant pour ne pas péter tout votre système. Et du coup, on a pu rajouter une méthode Compute Intervention Date dans notre, dans notre game, qui, bah, comme c'est lui qui connaît les dates de départ et les dates de fin, il va être capable de nous dire par rapport à une date, une date donnée, je m'attends à ce que la personne termine de jouer à cette date-là et elle va retourner une intervention date. Ce qui fait que maintenant, notre start intervention, eh ben, il, va prendre un... il va appeler Game, il va lui demander de, de travailler sur, les... De travailler sur les, les dates, pour nous retourner les dates, on va récupérer une intervention date, et on va pouvoir stocker ça. Donc on a gagné en encapsulation, on a réussi à, à remettre toute la logique dans des, dans des places beaucoup plus réduites, on a des fonctions qui sont beaucoup plus claires, des méthodes qui sont beaucoup plus simples, alors, avant, on avait nos tests d'approval, là, qui couvraient notre système, qui nous servaient pour la refacto. Ça peut être aussi une bonne idée de, en même temps qu'on fait ça, soit en TDD, soit après coup, d'écrire de des tests qui vont vraiment documenter notre système, en expliquant vraiment les règles métiers, maintenant qu'on les a compris. Voilà. Et donc, quand on joue à ce jeu-là, au bout d'un moment, quand on passe sur tous nos, tous nos managers, comme ça, là, on arrive à nettoyer un peu notre code, et notre classe player2game, qui était avant un gros sac de propriétés avec des getters et des setters, on va pouvoir commencer à avoir du vocabulaire métier beaucoup plus intéressant dedans. On a réussi à encapsuler la logique dedans. On va parler de start intervention, de start initial assessment, de restart, de validate, d'accept. Donc on voit que là, on a déjà fait un premier pas. On a remis notre vocabulaire métier au moins dans cette, dans cette classe. Alors avant, par contre, on parlait quand même de registration, d'assessment et d'intervention. Donc là, on n'est pas encore bon sur le vocabulaire. On a encore du travail à faire qu'on a fait dans ce cas-là, ça a été d'utiliser des interfaces. En utilisant des interfaces, on a pu définir les différents rôles que portait notre classe player2game. On lui a dit, bah, OK, tu portes le rôle de registration, donc tu es capable d'accepter, tu es capable de démarrer une intervention, tu es capable de démarrer un bilan initial. D'autres intervention, elle est capable d'être redémarrée. Et on a dit à player2game, to c'est toi qui portes ces différents rôles, donc tu implémentes ces différentes interfaces. Et à partir de là, ça veut dire qu'on peut utiliser nos interfaces dans le reste du code. Et si on reprend notre classe notre player 2 manager qu'on avait au départ, là, avant, on avait du player to game à, à tous les endroits, et maintenant, on va pouvoir faire un truc qui va être un peu mieux. On va pouvoir dire, bah, en fait, on va prendre une registration et on va retourner une intervention. Et je n'ai pas corrigé ma typo, ça retourne rien, ça pète. Ça, ça, ça... Voilà, j'ai oublié. Euh, donc, on a du code qui ne fonctionne pas à la fin du refacto. Leçon le numéro. Et donc, on a réussi à avoir du vocabulaire un peu mieux partout, ce qui fait qu'on commence à avoir du code sur lequel on va pouvoir... Bah, là, si on veut montrer euh, au si on veut prendre les gens du métier par la main et leur montrer le code en disant bah, « Voilà, comment ça tourne, euh, ils vont être là et on pourra beaucoup mieux en parler. » Et ça nous permet aussi de s'assurer que notre modèle, il est bien, avant de se dire « On va aller modifier la base de données. » Moi, je suis toujours un peu frileux quand il s'agit de modifier la base de données. Ça me fait peur, parce que j'ai planté des bases de données. Et euh, du coup, je préfère pas le faire, euh, avant d'être sûr que ça vaut le coup. Et donc, bah, là, on s'assure que notre, la manière dont on écrit notre code, c'est quand même mieux. Et après, bah, on passe à la modification de la base de données. Et on fait moins les fiers. On a quand même une petite contrainte, c'est que dans notre interface graphique au départ, là, on avait quand même notre line player to game qui était hyper pratique, on affichait des informations sur euh, l'intervention, le joueur, le jeu, euh, est-ce qu'il avait un bilan, est-ce que... Euh... Ouais, des trucs, toutes les propriétés qu'on a vues avant là. Et ça, bah, maintenant, ça va nous poser problème si on commence à séparer ces différents concepts-là. Parce qu'une ligne dans l'interface dans graphique, là, dans, la, e -admin, dans les listes d'EasyAdmin, c'est une, une, une entité doctrine euh, derrière. Et là, bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va regarder des propriétés d'un peu partout. Donc, on, est... on veut garder ce comportement-là. On veut toujours permettre à nos utilisateurs d'avoir cette ligne de récapitul... récapitulatif de où en est la personne dans le process nous. Alors, comment ça fonctionne actuellement bah, On a l'interface graphique qui est gérée par AziAdmin. Mean. On a une entité doctrine, une classe euh, PHP player to game Et on mappe ça sur une ligne dans, euh, dans notre table player to game Donc, ça, c'est plutôt simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a notre, euh, notre modèle d'écriture et notre modèle de lecture qui vont pas matcher, on va penser à CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Ce que dit CQRS, très brièvement, c'est d'avoir un modèle en écriture et un modèle en lecture. Et ça dit absolument pas de mettre des bus de tous les côtés, de mettre des événements de tous les côtés, de mettre 14 bases de données. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste un tuyau pour la lecture, un tuyau pour l'écriture. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez complexifier le truc, allez-y mais c'est pas obligé, il n'y allez pas. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est nous, on va se dire, bah, ok, on voulait notre registration, notre intervention et notre assessment, on va pouvoir écrire dans Player2Game, parce que moi, je voulais vraiment pas toucher la base, ça, c'était l'idée de départ, et c'était ma première tentative, je vais quand même garder mon Player2Game, qui va servir à l'affichage. Ça, c'était la première tentative. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Player2Game, elle avait à l'intérieur des champs qui étaient non nullables, des champs qui étaient liés à l'intervention et l'assessment, et du coup, euh, quand on voulait enregistrer, quand on voulait créer la registration dans la base de données la première fois, il nous disait « Ouais, ok, t'es bien sympa, mais moi, les informations que j'attends pour assessment, tu ne les as pas données. » Donc en fait, euh, SQL nous disait bah, « J'accepte pas, cet insert. Premier échec. Du coup, bah, on se rend à l'évidence, il va falloir modifier la base de données. Allons-y, créons nos trois tables, faisons la migration. On a créé registration, intervention, assessment. On a fait trois tables, trois entités d'écriture, donc celle d'avant, et on va garder notre entité de lecture qu'on va essayer de binder sur ces tables-là. Et là, on a un autre problème, c'est que pour être capable de binder player to game aux autres, là, on pourrait aller le modifier un peu, mais on a quand même besoin que lui, soit que Doctrine soit capable de suivre les relations entre nos trois tables. Et si on n'a pas mis de référence entre ces trois tables-là, Doctrine est complètement perdue. Donc ça, c'était la deuxième tentative qui était également un échec. Et à partir de là, j'ai utilisé ma solution favorite, euh, qui est de mettre des vues, ce qui nous a euh, résolu le problème. On a créé une vue, ce qui fait qu'on a continué d'écrire notre registration, notre intervention, notre assessment dans nos trois tables. On a créé une vue player to game et on a dit notre entité player to game, elle est basée sur cette vue. Ce que ça donne dans la pratique, c'est qu'on crée une vue msql, on fait une migration, on crée une vue euh, view player to game, parce qu'on n'a pas d'inspiration, qui va aller chercher des informations depuis la registration, l'assessment, l'intervention, en regardant bah, s'ils ont le même player ID, le même game ID, comme ça on est capable de corréler les trucs. On va aller chercher des informations dedans, on va faire un peu de logique, euh, voilà, assez classique. On va créer notre entité Doctrine, ou garder la précédente finalement. Notre entité Doctrine, eh ben, elle va être mappée sur notre vue, plutôt que d'être mappée sur une table comme on le fait habituellement. On va pouvoir lui dire aussi, bah t'es en read-only, finalement ça sert à rien de... essaye même pas de d'écrire à part ce truc-là, de toute façon ça va se vautrer vu que c'est une vue derrière, mais comme ça au moins on est tranquille. Ce qui fait qu'on peut tout mettre en public comme des sagouins. On gagne du temps, on ne fait pas des gateurs, parce que de toute façon, personne ne peut modifier ce truc-là. En plus, on doit pouvoir mettre du read-only et tout après, dans, dans le futur. Il lui faut un ID obligatoire. Donc l'ID, Nous, on a mis le registration ID, mais ça pourrait très bien être le player ID. Doctrine a besoin d'un ID. On peut faire le mapping euh, de, de champs comme on le fait habituellement avec Doctrine. Tout, tout fonctionne exactement comme le reste de Doctrine. Et on peut mettre les relations. Là, on voit que notre relation on, le, on continue de le binder sur euh, notre entité métier. On voit qu'on est dans le namespace domaine, donc sur notre player. Donc on a quand même un truc qui est en écriture ici, qui permet de faire de l'écriture. Donc en fait, si on en est là, peut-être que ça vaut le coup de vraiment séparer la vue. Si on a commencé à bien mettre nos actions nos actions, euh, actions d'écriture dans des task-based UI, des, vraiment des, des actions qui portent les, les informations du métier et qu'on évite de passer par le CRUD de EasyAdmin, on peut commencer à mettre un, un vue modèle. Ouais. Et donc là, on voit peut-être très mal euh, qu'on est dans le namespace du modèle et on a créé une casse payeur qui, pareil, sera en read-only avec tout en public, et ainsi de suite, et comme ça, ça marche sur un truc beaucoup mieux. Donc voilà, on a réussi à, à migrer notre truc tout en gardant euh, notre interface graphique qui garde la même ligne avec toutes les informations, tout le résumé de la vie de notre utilisateur dans le système de notre joueur. Ça a aussi d'autres avantages, et que ça va vous permettre, de si vous utilisez EasyAdmin, quand il fait des sortes ou des recherches, il va pas mal se baser sur ce qui est en SQL directement. Il enfin, va le sort en SQL. Ce qui fait que si vous le faites sur des vues, bah, quand vous le faisiez avant, euh, il y a des trucs qui étaient pas possibles parce que c'était sur des getters qui faisaient des calculs. Si vous faites votre calcul en SQL, bah, les admins va être capable de le gérer. Un dernier point pour la route. Euh, Guillaume, Guillaume, Guillaume en a parlé euh, tout à l'heure. C'est que euh, faire de la refacto, c'est, ça tape un peu sur le système. C'est hyper crevant. C'est, faut être assez imaginatif pour poser les tests. Pour euh, pour trouver des solutions un peu tordues comme ça. Euh, moi, j'ai eu des gros dons en bossant sur ce truc-là, parce que j'étais tout seul. Et vraiment, faites ça à plusieurs. Voilà. Euh, merci beaucoup. On doit être juste à la fin du temps, à peu près. On a une minute. Euh, je ne sais pas si on aura temps pour des questions, mais moi je suis là, de toute façon, pour les deux jours, donc n'hésitez pas à venir euh, discuter. Et, et voilà, bah, j'espère que vous avez appris des trucs pour vos prochaines riffacto. Bonne euh, Bonne journée à tous.